Toi aussi, dès ton enfance, tu étais proche de Dieu, mais qu'en cours de route, tu t'es perdu. il y a eu des hauts et des bas. Sache que tu peux retrouver le chemin de Dieu, Sache que tu peux retrouver la voie de Dieu. Aujourd'hui, nous recevons Cathy, bienvenue dans Partage ton Histoire. Bonjour Cathy. Bonjour Chantal. Bienvenue dans Partage ton Histoire. Alors aujourd'hui, je suis tout excitée, prêt, pressée, mais vraiment d'entendre ton témoignage. J'en ah ai eu ouais. des échos et c'est vraiment fort. Tout ah ce bien que tu as bien. vécu, je ne sais pas comment... Enfin, on va dire c'est vraiment Dieu qui a fait. Ah oui, ça c'est sûr. Vraiment, restez, hein, vous restez connectés <rire> parce que ah. vous, vous allez voir que Dieu est tellement ah. puissant. Je vais te laisser d'abord te présenter aux internautes qui ne te connaissent pas. Bien oui. sûr. Donc moi, je suis Cathy. Euh, J'habite dans le Val-de-Marne. Mm -hmm. Je suis maman de trois enfants, mariée mm -hmm. Et euh, voilà, maintenant, quatre ans que je suis convertie à Dieu. Amen. Enfin, que je, que, je ouais. suis, euh, que je vis en Christ. Oui. Et euh, voilà, mon histoire, en fait, euh, ça va être une histoire assez, assez passionnante, dans le sens où j'ai connu Christ, en fait, depuis petite, mm -hmm. grâce à mes parents, bon, mm -hmm. ils étaient catholiques, euh, chrétiens, mais pas forcément pratiquants, euh, mais ma mère avait, avait une soif, en fait, de, de connaître Dieu, donc elle était témoin de Jéhovah, euh, pendant un moment, après, elle a été bouddhiste, donc elle, elle cherchait vraiment elle à connaître Dieu, après, mm -hmm. elle a fini par être catholique, mm -hmm. et euh, elle nous emmenait à l'église, mm -hmm. euh, voilà, on suivait le catéchisme. Euh, on a été, commun... on a fait la communion, sacre... baptême, oui. tout ça, voilà. Sacres, on, non, ouais. on était vraiment... Euh, on avait une certaine, euh, certaine vie euh, qui fait qu'on était croyant en fait mm -hmm. donc euh, ça nous a beaucoup apporté en tout cas moi pour ma part ça m'a beaucoup apporté c'est déjà une bonne base euh, ouais. de euh, grandir avec la croyance que Dieu ça. existe, que Dieu est là que Exactement même si on n'avait pas des temps de prière mm -hmm. ou autre euh, j'ai vraiment développé cette envie de connaître Dieu depuis petite ça veut dire que mm -hmm. quand j'étais petite dans mon lit euh, moi je parlais à Dieu en fait je parlais mm -hmm. à Dieu euh, je disais ah voilà aujourd'hui j'ai fait ci mm -hmm. c'était une intimité j'avais l'impression oui. d'être avec lui tout le mm -hmm, temps mm -hmm, en fait. Mm -hmm. euh, C'est des choses qui ont, qui ont duré jusqu'au collège ou au collège, collège j'allais dans, dans une paroisse à côté de chez moi où j'étais baptisée mm -hmm. et il euh, y avait une petite salle où on pouvait prier où on allumait des, des, serges, oui, des, sièges, des cierges, oui, oui et euh, du coup moi j'allais j'allais là-bas après le collège mm -hmm. je parlais à Comme Dieu ça, de toi-même exactement ouais. ouais, j'aimais bien en fait j'aimais bien j'étais euh, dans une dans une présence où voilà je me sentais bien en fait mm -hmm. et euh, bah, même avec mes amis, des fois j'en mes amis là-bas je, euh, je leur disais, bah venez si vous voulez j'ai un endroit, on peut s'asseoir euh, voilà, et puis euh, ils venaient je me, pro, je, me, je me posais pas de questions en fait mm -hmm. à me dire, ah oui mais non, mais qu'est-ce qu'ils vont penser euh, même mm -hmm. s'ils si étaient athées, musulmans mm -hmm. voilà, je leur disais, venez euh, il n'y a rien à craindre, mm -hmm. c'est un endroit où on peut discuter, on peut mm -hmm. s'asseoir au lieu de rester dehors. Et venez, venaient, me suivez. Euh, voilà, c'était vraiment... Euh, moi, je faisais ça parce que j'aimais Dieu et puis euh, j'avais envie bon, de... Je depuis petite, quoi Exactement, sans <rire> m'en rendre compte, ça. vraiment, sans m'en rendre compte. Mm -hmm. Je le faisais inconsciemment et en même temps, c'était naturel. Je pense que ouais. voilà, c'est comme ça. Et quand on est enfant, en fait, on ne se préoccupe pas de, de, de ce qui se passe. On, on vit les choses, euh, voilà quoi, sans se préoccuper de ce qui se passe. Et euh, bah, j'ai développé cette intimité. Euh, voilà, pendant plusieurs années avec Dieu, même si je faisais mes petites bêtises, hein, je n'étais pas, euh, ouais. pas l'enfant, euh, toute calme, oui. toute sage, oui. mais euh, voilà, je faisais mes petites bêtises, tout ça, mais euh, j'avais Dieu quand même dans ma vie, euh, mm -hmm. euh, c'était vraiment un pilier pour moi, en fait, dans ma mm -hmm. vie. Mais du coup, euh, à un moment donné dans ta vie, Cathy, tes parents mm -hmm. se séparent Qu'est-ce qu que ça engendre chez toi, dans ta vie Ça a été compliqué, euh, surtout que c'était euh, à la période de l'adolescence. Donc ah, le ouais. truc, euh, voilà, c'est tombé... Il au... n'y bah, a, ouais. a pas de période, mais oui. là, c'était vraiment... Ouais. C'est un facteur Délic en plus, en fait. très délicat, c'était très délicat. Ouais. Et euh, à l'époque, c'est vrai que... moi, mes parents n'étaient pas trop dans la communication, donc expliquer le comment, du pourquoi... Mmh. Euh, il voilà, n'y a pas eu trop, trop de communication par rapport à ça. Donc euh, je, je l'ai vécu comme une trahison venant de ma mère, enfin j'étais vraiment déçue quoi, en fait déçu, euh, voilà, de, de, de, de cette séparation et j'ai commencé déjà à me renfermer sur moi-même. Et euh, j'ai commencé déjà aussi à, à un peu abandonner Dieu dans le sens où euh, euh, je me suis dit « Ah bon, bah, il n'a rien fait ». Voilà, mmh. je commençais déjà à me, à me mettre des, euh, des idées dans la tête où, voilà, bah, Dieu, euh, bah, il ne m'a pas aidé, il n'a pas aidé mes parents. – À se mettre à trouver un bouc émissaire. – Voilà, c'est ça, exactement. Je cherchais un bouc émissaire. Et euh, donc bah voilà, j'ai commencé mon adolescence avec un peu cette crise où euh, voilà, j'étais déjà un peu instable et je commençais mmh. à être rebelle, mmh. euh, à sortir le soir. Euh à sortir avec des garçons, mm -hmm. euh, à faire tout n'importe quoi. Mm -hmm. euh, vraiment, euh, je ne me préoccupais pas trop de ce que ma mère disait. Euh, voilà, J'avais envie aussi de, de lui faire payer, une certaine manière, mm -hmm. euh, voilà, cette séparation. – quelque part. – C'est ça. Surtout ouais. qu'elle s'est remis en couple derrière, donc euh, voilà, je n'appréciais pas du tout. Ouais. Euh, donc c'était très, très compliqué, en fait. C'était très compliqué pendant cette adolescence. Mm -hmm. Et euh, bah, après plusieurs années, ma mère, elle est tombée malade. Euh, et un jour, elle partait travailler. Et, euh, euh, elle est tombée en fait dans, dans les transports, en fait. elle oui. est un malaise, ouais. et euh, donc elle est restée hospitalisée trois jours ah et oui. euh, finalement on nous annonce qu'elle doit faire une opération parce qu'elle a un problème au niveau de la horque en fait, du oui. et qu'il faut absolument qu'elle soit opérée, il n'y a pas mm -hmm. d'autre issue. Mm -hmm. Et moi honnêtement, voilà, étant petite, j'étais je... enfin, quand même adolescente, mais. Euh... On ne s'imagine jamais perdre ses parents. On n'a pas conscience du, de, du danger ou, euh, ou de, de tout ce qui se passe, en fait. Donc moi, je me suis dit, bon, elle va se faire opérer. On va la revoir après. Mmh. Même quand elle était à l'hôpital pendant les trois jours, j'ai dû la voir une fois euh, mmh. comme ça. Parce que pour moi, vraiment, je me suis dit, bon, je vais la revoir mmh. après. Oui. Quoi. Et euh, bah, moi et mes soeurs, on avait, la veille de l'opération, on, euh, on avait quand même prié. On, on, pri on connaissait que notre père. Donc, oui, bien sûr. On, on avait prié et tout. Et euh, bah, le matin... Même pas, c'était à 6h du matin, on nous appelle et on nous explique que bah, notre mère elle est décédée suite wow. à l'opération. Wow. Donc, ouais, ça a été... Euh, J'avais l'impression d'être dans une... Enfin, c'est tellement compliqué, en fait, parce qu'on a l'impression que c'est pas la réalité, on sait plus... Euh, c'est trop, trop... C'est trop de choses, en fait, qui arrivent. En même temps, j'ai l'impression que le ciel s'effondrait sur moi. Et là, je me suis dit, ah non, je ne pourrais pas pardonner à Dieu euh, par rapport à ce qu'il a fait. Là, c'est trop. Je me rappelle, j'avais une croix dans ma chambre, je l'ai prise, je l'ai jetée. J'ai je dit, là, c'est fini. Euh, vraiment, j'étais euh, brisée, en fait. J'avais vraiment perdu euh, euh, une personne bah, qui, qui m'était chère et euh, j'en voulais à Dieu qu avait, qu parce qu'il l'avait pas sauvé. Parce que pour toi, c'était à cause de Dieu. Ce n'était pas forcément à cause de Dieu, mais euh, pour moi, c'était... Il aurait moi, pu faire quelque voilà, chose, ça. mais il ne l'a pas fait. C'est ça. D'accord, tu Exactement. croyais... Euh, D'accord. C'est ça. Et euh, bah, du coup, c'est là où j'ai commencé à sombrer dans la drogue, dans, dans l'alcool. Euh, je sortais, euh, j'avais toujours des, des partenaires différents. Euh, euh, voilà, j'étais totalement dans ma tête. C'était, euh, voilà, il y avait pas, y avait pas de, de limite, en fait. Quelque hein. part, tu te disais peut-être, bon, bah. Bah c'est bon, hein. j'ai perdu ma maman, bah, je vais faire n'importe quoi de ma vie. Enfin, de toute façon, il n'y a plus vraiment de C'est ça, j'avais personne, personne en fait. J'ai plus aucune plus raison, une grande exactement. raison de, de, voilà, de, de, de toujours faire, essayer de, de, de me tenir bien, non. Bah, c'est bon, ça y est, c'est. ça, c'est ça. J'avais plus du tout d'envie de, en fait, de, de pouvoir accomplir des choses ou quoi pour moi. Voilà, ma vie, elle ne servait à rien. J'avais plus ma mère, voilà, c'était compliqué. Euh, j'étais totalement perdue en fait, j'étais totalement perdue et euh, j'avais pas non plus d'espérance de, en fait. Hein. Je me suis dit il m'arrive quelque chose et franchement euh, je me rends compte que finalement c'était une grâce parce que vu les choses que je faisais dans l'état où j'étais euh, avec des personnes qui étaient sous, dans des états où on conduisait, je me suis dit waouh wow. vraiment le Seigneur était avec moi pendant toute cette période parce que j'aurais pu vraiment avoir, euh, avoir des gros problèmes ou même, même mourir ou même quoi. Mourir. Même mourir et euh, sur le coup, je ne me rendais pas compte de la grâce que j'avais mais euh, je, je, voilà, j'y vais, vais ma vie comme ça sans me préoccuper du reste Jusqu'au jour bah, où je tombe enceinte avec euh, mes aventures, voilà, je suis tombée enceinte et euh, au début, voilà, je me suis dit, c'est vrai que ce pas le moment, euh, je venais de perdre ma mère, euh, je ne voulais pas faire subir ça à ma et famille. tu avais quel âge quand tu avais perdu ta maman euh, J'avais 17 ans et je suis tombée ah. enceinte euh, à, 10, à 18 ans à peu près, mm -hmm, ouais. mm -hmm. donc même pas un an après. Et ouais. du coup, tu habitais où, vu que avec ton, enfin, ta maman s'était remise, donc tu étais avec ton beau-père, tu habitais toujours dans, dans la même... Dans l'appartement, mon beau-père il est parti quelques mois après, parce que déjà, c'était très conflictuel avec lui ah, <rire> malheureusement ouais, ouais. pour lui on était voilà tous un peu rebelles tout ça donc c'était toujours des conflits et puis euh, il a essayé de rester de nous aider moi je me rappelle il m'avait payé le permis tout ça pour que j'essaie de m'en sortir mais euh, ça passait pas en ça fait pas. donc il a il a dû partir donc on est restés toutes les trois avec mes soeurs à la maison euh, on a commencé à avoir une vie euh, active très enfin très responsable ouais, parce il faut très tôt c'est ça le loyer, tôt, ça. Le loyer soi, les impôts ouais. donc moi j'ai commencé à travailler toutes mes soeurs ont commencé à travailler j'ai dû ouais. arrêter mes études très tôt et wow. euh, voilà, je suis rentrée dans la vie active et euh, voilà quoi. J'ai bah, senti que oui, j'avais plus forcément de, de, de jeunesse. Quoi, ouais. Puisque vraiment, je suis vraiment rentrée dans la vie active très tôt. Et en plus après j'ai eu ma grossesse où euh, bah, je n'ai pas, pas non plus aussi euh, pu profiter quoi, ouais. dans le sens où ouais. euh, j'ai eu un enfant très tôt, donc j'ai été très responsable. Enfin ouais. j'étais responsable très tôt ouais. aussi. Ouais. Mais euh, voilà, au début, c'est vrai que j'hésitais, je ne voulais, le... voulais pas forcément le garder parce que je me suis dit la situation est compliquée. Et après, vraiment, j'ai vu à l'amour, en fait, je cherchais tellement ce... cet amour, cette affection, que égoïstement, je me suis dit, bah, je vais le garder pour, euh, pour avoir ce... cet amour, pour retrouver ouais. cet amour. Euh, bah oui j'étais heureuse d'avoir cet enfant quand j'ai accouché j'étais trop contente mais finalement un enfant il bah, y a des hauts et des bas hein. euh, mmh, c'est pas vrai. toujours simple ouais. et on se rend compte que oui c'est vrai que ça apporte de l'amour mais c'est pas vraiment cet amour que, mmh. que, je, que je définissais moi dans, oui. dans, dans, en moi quoi, en fait. et puis c'est surtout que de toute façon si de base euh, avant même d'avoir un enfant on avait oui. un manque d'amour ouais. c'est pas ça qui va forcément non. combler chaque chose va amener un type d'amour mais on a tous cet amour qui qui seul Dieu peut combler en fait. C'est ça que je me suis, que je me suis aperçue après. Oui, après ouais. Au début, c'était voilà, je cherchais l'amour absolument. Mmh. Ça a été par mon enfant finalement. J'ai vu que, bah non, mmh. enfin, il m'apporte de l'amour bien sûr, hein. mais c'était euh, pas, ce pas, pas, oui. pas celui-là qui me comblait. Oui, oui. Donc après, c'était par les hommes. Je cherchais euh, l'amour des hommes, je cherchais mmh. l'amour des autres aussi. Mmh, mmh. À toujours, euh, voilà, à me conformer aux, aux autres, à toujours être dans, dans, dans, voilà, dans, dans des bonnes ambiances pour que les autres m'apprécient en pensant que voilà, si je suis je chez ça, voilà les autres vont apprécier mon comportement, tout ça et euh, voilà c'était c'était c'était une vie assez euh, assez difficile dans le sens où j'avais pas de j'avais pas ma propre personnalité, j'avais ouais. pas non plus euh, j'avais pas j'étais pas comblée en fait, j'avais pas ouais. cette joie dans mon cœur et euh, bah malgré tout je quand je, quand j'ai commencé à travailler j'ai rencontré une de mes collègues euh, qui est ma meilleure amie encore aujourd'hui et qui a, a, a senti que il ouais, y avait des choses qui n'allaient pas et elle elle était déjà en crise depuis petite. Elle est dans une famille de pasteurs, mmh, tout mmh, ça. Mmh, D'accord. Donc un jour on s'est assis euh, dans, un bistro, dans un bistrot et euh, elle m'a dit oui, je ressens que vraiment tu il tu y a quelque chose dans ton cœur que tu en veux à Dieu, tout ça. Elle avait vraiment décelé vraiment tout ce que tout ce qui n'allait pas et euh, je lui ai dit oui c'est vrai j'en veux parce que voilà j'ai perdu ma mère tout ça. Mais avant qu'elle te parle de ça. Mmh. Euh, c'est avant qu'elle te parle de ça que tu étais dans une situation très très précaire, précaire avant que tu travailles ou tu dormais ah, oui. dans la rue ou euh, Oui, c'est à... vrai qu'il y avait, y avait aussi le fait que. c'était avant dit... que tu travailles. Euh, non, c'était euh, après. Après. C'était après que il enfin, y avait eu la situation précaire mm -hmm. et après j'ai rencontré euh, mon amie. C'est vrai que j'ai eu une situation aussi très précaire mm -hmm. où bah, quand je suis tombée enceinte euh, j'allais de foyer en foyer. Euh, en euh... étant enceinte. Ouais, enceinte parce ouais. que justement euh, voilà je voulais pas faire subir ça à mes sœurs cette charge Donc, donc je, je suis tout de suite partie de la maison, et c'était compliqué aussi pour elle à gérer, parce qu'elles avaient déjà leur, euh, leurs propres soucis à gérer. Donc je suis partie de la maison, j'allais d'assistante sociale en assistante sociale, elle m'a dans des foyers, euh, dans des, euh, des hôtels euh, insalubres, mm. donc ah. le soir même, j'ai quitté, je disais, non, je, je peux pas rester là, quoi. Euh, j'allais dans des foyers, mais finalement, ça, ça durait pas, parce qu'après, euh, après, Dieu faisait grâce, parce que finalement, soit mon dossier passait pas, donc euh, voilà. Et à force d'avoir eu plein, plein de de retour, je, je dormais même dehors, hein. je, je, dormais, ouais, ouais. je dormais dehors enceinte, ouais, ouais. Wow. je dormais dehors, dans les escaliers, euh, là où je pouvais rester. Vraiment, il me fallait, en fait, il fallait que je me débrouille par moi-même dans ma tête, c'était il faut que je me débrouille en fait. Et jusqu'au jour où voilà, j'ai vu que je ne pouvais pas, et euh, je suis retournée chez moi, j'ai expliqué à mes sœurs la situation. Euh, même si c'était difficile pour elles, elles ont quand même accepté que, que je puisse revenir à la maison, et elles étaient contentes aussi de, de pouvoir euh, accueillir un, un petit garçon enfin, mm -hmm. dans la famille. Ouais. Ça leur a fait du bien aussi, mm -hmm. même si ça a été, ça a été compliqué en fait, ouais. à gérer au début. Ouais. Ouais. Ouais. Et euh, bah, par la suite, j'ai me... été très responsable. En fait. Dès que j'ai eu mon enfant, je voulais passer mon bon, permis. Ouais. Voilà, ça m'a quand même permis d'être responsable. Et à travailler mmh. et, euh, et c'est après justement que tu as rencontré ton amie. Et donc elle te parlait de Dieu c'est ça, ouais. ça elle me parlait de elle m'a parlé de Dieu et puis euh, elle m'a dit bon bah viens on va lire Amson c'était sur le pardon la délivrance tout ça donc je l'ai lu sans vraiment euh, atta... enfin il prêtait attention et elle a commencé à m'inviter dans son église de temps en temps, donc j'y allais, mais sans plus. Mmh. Honnêtement, j'avais toujours un peu ma vie mondaine. Ouais. Euh, voilà, c'était euh, juste comme ça. Et puis après, encore quelques années, après euh, j'ai rencontré mon mari, j'ai eu un autre enfant. Et euh, par le biais de, de quelqu'un de sa famille, j'ai pu aller dans une église. Et euh, bah, j'ai beaucoup aimé l'église parce que bah, il y avait du gospel, voilà, ça bougeait, tout ça changeait de, de là où des églises avant j'allais quand j'étais plus petite. Et euh, par la suite, euh, j'ai retourné tous les dimanches, mm -hmm. j'ai retourné tous les dimanches. Euh, mm -hmm. J'aimais bien, j'aimais bien l'endroit, je me sentais bien, la parole aussi j'aimais bien. Euh, J'aimais bien comment, comment, on, comment on expliquait les choses par rapport à la oui, parole, oui. que c'était très spirituel, mm -hmm. les, les temps de prière qu'on avait. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'allais là-bas, je, je pleurais, je sais pas pourquoi. Je je comment peut de ce processus de restauration en toi Exactement, exactement. Ah. Et puis, euh, je me disais toujours, mais... Euh, cette, bon, je recevais tellement une, euh, un amour en fait que je me disais mais waouh je savais pas que ça existait en fait cet amour en fait justement cet amour qui me manquait mmh. je le recevais c'était euh, je pleurais parce que je me disais oh là là mais comment j'ai pu faire ça comment j'ai pu euh, je, en même temps je culpabilisais je me disais mais en fait il était là pour moi et puis moi j'étais égoïste pendant toute cette année en me disant que c'est lui qui, qui a fait ci qui ne pas qui m'a pas aidée et vraiment tout le temps je pleurais je comprenais enfin c'était tellement euh, voilà je pleurais j'arrivais pas à m'arrêter quoi ouais. et, mais euh, quand je sortais de l'église, j'avais toujours cette vie en fait. Hein. Ouais. Je sortais, j'allumais ma clope, je fumais mon joint. Il euh, y avait encore des petits trucs qui. Il n'y avait pas eraient... un changement radical en toi encore. Ben encore Il y avait ouais. pas encore cette transformation. C'est ça, ouais. ça. Il y avait les anciennes habitudes qui. <rire> Il y avait les anciennes habitudes qui restaient. <rire> C'était un pied dedans, un pied ouais, dehors. Ouais. J'étais à l'église, j'étais vraiment euh, foudroyée par la mais... parole et tout. <rire> mais dès que je sortais, bah, c'est comme si euh, voilà, je revenais dans, dans ma vie d'avant et euh, bah Jusqu'à un soir où euh, j'étais euh, à la maison et euh, bah, je fumais, comme j'avais l'habitude de fumer régulièrement euh, mm -hmm. euh, mon joint. Et euh, là, d'une seconde à une autre, je ne sais pas combien de temps ça a duré, j'ai eu, euh, eu une vision, en fait, mm -hmm. d'une personne qui était habillée en blanc, retournée oh. euh, dans une espèce de... Ouais, mais j'ai pas vu le visage. Ouais. J ai, j ai pas... Mais cette présence, en fait, elle était tellement forte que je sentais que c'était pas un rêve ou mmh. voilà quoi. C'était juste. Une expérience spirituelle que tu spirituelle, vivais. Spirituelle, voilà, surnaturelle, mais, surnaturel, mais vraiment. Wow. Euh, et mon cœur, il battait à 100 000 à l'heure. Mmh. Quelque chose d'inexplicable. Et mmh. là, je me suis dit, oh, je ne mmh. sais pas que je me suis réveillée, puisque c'est comme si en fait j'étais transportée, mmh. et puis mmh. vraiment, c'était la première fois que je vivais ça, mmh. donc euh, je ne pouvais pas le décrire. Et là, je me suis dit, oh, je suis en train de fumer, peut-être que, voilà, euh, je ne sais pas, j'ai eu un batterie, enfin il euh, y a quelque chose qui, oui. qui s'est mal passé, c'est ça. <rire> Donc euh, je me suis tout de suite dit bon c'est pas grave, je vais aller me coucher pour moi c'était euh, juste à cause de, du fait que j'avais pris, euh, pris de la drogue, tout ça, donc enfin du cannabis et je me suis dit euh, ça, va, ça va passer et tout. Donc j'ai me coucher tout ça, et puis le lendemain, euh, voilà, je refais ma petite journée et puis au moment où je me mets euh, à préparer euh, mon joint pour fumer, je ressens cette présence en fait, mais tellement forte. En même temps, j'étais saisie d'une crainte, mais pas euh, comme si euh, j'avais vu.. Euh, un monstre où euh, voilà, c'était une crainte euh, plutôt dans le sens où c'était surnaturel, spirituel ouais, que ouais. je ne connaissais pas et j'arrivais pas, j'arrivais pas à fumer, mmh. j'avais tellement peur, en fait. j'étais tétanisée, j'arrivais pas. Je me suis dit ça, ça peut pas être le diable qui est là, parce qu'en fait, j'arrivais pas à décrire cette présence en fait, mais je me suis dit ça peut pas être le diable, c'est pas possible. C'était pas une présence maléfique Voilà, c'était pas une présence maléfique, surtout que c'était pour m'empêcher de fumer, donc... Mais, ah, donc euh... ouais, je pense pas, au voilà, contraire, pas... le diable, il t'aurait encouragé même ça, à, à fumer. Ça. Bah oui, parce que j'ai saigné, après plusieurs reprises, et c'était toujours pareil en fait. Cette présence, elle était tellement forte. Je me suis dit en fait, je vais pas tomber J'ai euh... laissé tomber. Laissé tomber radicalement. Et après, c'est pas fini. T'as fumé encore Ah non non non, mais le manque il est parti. Même c'est à dire que j'avais pas l'envie wow. de reprendre en fait. C'est euh... c'était une délivrance surnaturelle ah, en fait. Totalement. Wow, totalement. Wow, wow, c'était wow. vraiment surnaturel et ça m'a wow. fait du bien en fait parce que là, j'ai senti sa présence, mais je n'arrivais pas à en parler. Même à mon mari, n'arrivais <rire> pas à en parler parce que j'avais un peu peur du regard des gens. Comment et ils Et du allaient... coup donc entre temps, je suis un grand épisode là. Ouais. Donc entre temps, il y a eu un vrai. mariage, il y a eu. Donc euh mariage <rire> après. Dans tout ça, ça s'est fait là. Le mariage il y a 4 ans, euh, en même temps que mon baptême. Ok, ouais. tout wow, wow, Après toi, tout, c'est Après ça enchaîné en tout fait. Ça ouais, vrai, wow. vrai, tout ça enchaîné, ouais. tout ça enchaîné. Je me suis baptisée quelques années après tout ça, et je me suis mariée aussi pour remettre ma vie en ordre parce que non, pas du tout. Hein. J'étais pas du tout dans le mariage. Mm -hmm. Enfin, j'avais pas ouais, de principe pas, biblique. Ouais. J'étais mm -hmm, pas du mm -hmm. tout. Donc j'ai commencé à suivre des cours. J'ai commencé à vraiment à, bah, connaître plus le Seigneur parce oui. que euh, moi dans ma vie d'avant, euh, je connaissais Dieu, je l'aimais, mais j'avais pas il voilà. n'y avait pas des fondements posés. C'est mm -hmm. pour ça que d'ailleurs, euh, dès que la tempête est passée, là, c'est fini. Oui. ça, c'est ça. C'est pour oui. ça qu'aujourd'hui, c'est vrai que je ne le cache pas. J'ai encore des défis, mm -hmm. j'ai encore oui, des épreuves. Sûr, on en a tous Mais euh, oui. je ne me remets plus à Dieu. À, je ne me remets plus à dire euh, oui, c'est oui, ta faute, oui. Seigneur. Voilà. Je, je sais que Dieu, il est là pour moi. Beaucoup en fait. plus de maturité, de recul. Beaucoup plus de maturité, c'est ça, ça. Et wow. surtout, depuis que j'ai donné ma vie à Christ, ça a vraiment changé ma vie parce que je sais que l'ancienne Cathy, elle est partie et qu'aujourd'hui, je n'ai plus à culpabiliser de ce Amen. que j'ai fait ou autre, c'est vrai que des fois on se dit ah oui mais non je suis trop je suis trop impur j'ai fait trop de choses, comment, comment je peux revenir, parce que c'est vrai que c'est pensé à me venir mm -hmm, parce que le sûr. diable va tout faire pour, euh, pour t'empêcher de, de revenir totalement à Dieu et euh, Dieu me rassurait, il me disait, il n'y a rien qui, qui soit trop, euh, trop impur pour que voilà, je ne puisse pas te pardonner. En fait. Et Amen. ça m'a fait du bien, ça m'a fait du bien en fait, de ressentir en fait, cet amour, cet amour incommon, incommensurable en fait, que Amen. je cherchais, je cherchais depuis ça depuis de... des années. Ouais. En fait, et ça m'a fait vraiment du bien. Du coup, j'ai pu faire le deuil de ma mère, me dire que voilà, ce n'était pas de sa faute, qu'il y a des circonstances dans la vie, on fait des choix. Dieu nous laisse faire nos, nos choix, hein, comme tous les jours, comme moi bien encore aujourd'hui. Et on fait des choix. Qui, qui ont des répercussions sur nos vies. C'est ça. Et euh, malheureusement, ça a eu pour l'a eu pour la vie de ma mère. Et euh, voilà, quoi. Mais mm -hmm. euh, je, je suis confiante et je sais que, que, voilà, Dieu, il est présent dans ma vie et qu'il ne cherche que mon bonheur. Hein. Il n'a que des projets de paix, comme il dit. Donc, euh, voilà, je m'attends à lui pour toute chose. Amen. Et, et c'est vraiment... Ça fait vraiment du bien, en fait, d'être rassurée, en fait. Waouh, amen. Mm -hmm. Vraiment, merci pour ce témoignage. Merci si, à toi. Et si tu avais... Euh quelque chose à dire à quelqu'un aujourd'hui qui te regarde oui. et qui passe exactement en fait, par ce par quoi tu es passé. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu peux lui dire Alors, euh, je vous dirais vraiment, si euh, vous avez vécu des choses où vous vous dites « Non, c'est plus possible. Euh, là, je suis trop... Je, je suis arrivée tellement bas que je ne pense plus pouvoir revenir à Dieu ou que j'ai fait tellement de choses mauvaises. Euh, Dites-vous une chose, que Dieu, il n'est pas comme nous. C'est un Dieu qui pardonne. Il est Amen. bon. Et vraiment, il veut votre bien. Il est prêt à tout pour que vous puissiez revenir à lui. Il mm. vous aime tellement qu'il euh, ne faut pas vous soucier des autres, en fait. C'est vrai que les hommes, euh, nous, les hommes, on est, on est là toujours en train de juger, toujours en train de, de, de, de dire, ah oui, mais elle a fait ci, elle a fait ça. Ça, ça a des conséquences sur nos vies. Mais Dieu, n'est pas pareil. Dieu ne juge pas. Dieu, il vous aime. Et il veut vraiment que vous puissiez revenir à lui afin qu'il puisse changer votre vie, transformer votre vie comme il a fait pour nous. Amen. Amen. Merci beaucoup. Et c'est exactement ça. J'entends Je, quelqu'un dire, euh, euh, oui, mais Dieu m'a abandonné, c'est impossible. Dieu ne peut pas t'abandonner. Peut-être qu'il y a une situation que tu as vécue et qui t'a fait douter de l'amour de Dieu. Peut-être que tu as vécu une situation qui te dit que Dieu t'a abandonné, mais Dieu t'a pas abandonné. Tu ne comprends pas, tu ne comprends seulement pas ce qui s'est passé, ce qui est arrivé et pourquoi c'est arrivé. Dieu, il en a les réponses, mais ne cherche pas un bouc émissaire en disant que c'est de la faute de Dieu et que Dieu t'a abandonné. Sache que si tu viens à lui, peu importe même le fait que tu l'aies rejeté, Dieu te pardonne aujourd'hui. Et nous allons d'ailleurs passer à une autre partie de notre émission où nous allons prier pour vous. Aujourd'hui nous allons prier pour toi qui nous regarde et si toi aussi tu te sens concerné par ce témoignage-là et que tu te sens brisé, tu te sens abandonné, tu, tu ne comprends plus rien à ta vie. Comme je l'ai dit, Dieu t'aime et Dieu est près de toi. Il faut tout simplement que tu ouvres les yeux pour voir cet amour, que tu ouvres les yeux. Et je vais prier que Dieu puisse t'aider à ouvrir les yeux. Parce que oui, le monde spirituel existe et oui, l'ennemi essaie de tout faire pour te dissuader de l'amour de Dieu, pour te dissuader qu'il y a un Dieu qui prend soin de toi et qui veut ton bien. Et j'aimerais prier pour toi aujourd'hui, afin que le Seigneur puisse véritablement faire tomber les écailles de tes yeux, tout ce qui t'empêche de voir et tout ce qui t'empêche de te rapprocher de lui. Mm -hmm. Père éternel, je prie au Seigneur, afin que tu puisses toucher le cœur de la personne qui me regarde aujourd'hui, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu puisses l'attirer, la Seigneur, à toi. Ouvre-lui les yeux, qu'il puisse voir la vérité. La véritable vérité, Seigneur, qu'il puisse voir, Seigneur, ce que tu fais pour lui, de quoi tu le protèges, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour qui se multiplie davantage. Et je prie même, Seigneur, qu'il puisse ressentir maintenant. Communique-lui ton amour, Seigneur, maintenant qui puisse le ressentir au dedans de lui Seigneur de la tête jusqu'à la plante des pieds qui puisse être Seigneur embrasé Seigneur par cet amour hallelujah je crois que tu es capable de faire cela maintenant et je crois que tu le fais Seigneur que quelque chose se passe parle à leur cœur parle leur aujourd'hui au nom de Jésus amen amen amen et tu as envie de véritablement renouer avec le Seigneur. Tu veux connaître Dieu. Pas seulement être dans une religion, mais le connaître. Avoir une intimité avec lui. Je peux prier pour toi et t'aider à recevoir Jésus-Christ dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur, afin de naître de nouveau, afin que Dieu puisse pardonner tous tes péchés et que tu puisses faire partie de la famille de Dieu. Tu vas tout simplement faire cette prière avec moi. Tu vas fermer les yeux et répéter à voix haute cette prière et tu vas dire « Seigneur Jésus ». Aujourd'hui, je viens à toi, car j'ai besoin de toi. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je t'ouvre mon cœur, je te reçois et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci, parce que tu me libères et parce que tu me délivres de toute captivité. Seigneur, que ma vie te glorifie. Tu es le Fils de Dieu qui est mort pour mes péchés. Et Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Aujourd'hui, je suis né de nouveau. Merci d'avoir effacé tous mes péchés. Au nom de Jésus. Amen. Gloire Amen. à Dieu, bravo. Et félicitations à toi. Si tu as fait cette prière, laisse-moi te dire que ta vie ne sera plus jamais la même. Fais confiance à Dieu. Ne prie pas juste des... Prière que tu as appris, mais parle avec ton cœur. Dieu écoute et voit la sincérité du cœur. Alors parle-lui comme un père, un père qui te chérit, un père qui est là avec toi. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Merci, Merci pour à ce toi. témoignage. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Si cette vidéo vous a béni, n'hésitez pas à la partager à quelqu'un euh, qui peut être touché par ce témoignage. Et si vous voulez témoigner ou vous connaissez quelqu'un qui aimerait bien témoigner, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Instagram. Partage ton histoire et on se dit à la prochaine pour un autre épisode dans Partage ton histoire.